Donc, je m'appelle Julien Poly, euh, c'est mon 13e forum. Le PHP ça a pas mal changé mais euh, ça évolue toujours quoi et euh, bon il y a toujours des, des trucs à dire en fait. Donc c'est pour ça qu'on euh, y va quoi. <rire> le, forum, le forum PHP, le forum de la fule, ça a toujours été l'événement numéro un euh, concernant PHP dans le monde français, voire même francophone je pense aussi. Euh, donc oui oui c'est un incontournable c'est sûr. Hein. C'est la deuxième année qu'on est sponsor du Forum PHP. On est super contents d'être là parce que c'est un bel événement, qui a une super belle aura auprès des devs, quelle que soit la stack finalement et bien sûr des devs PHP. Franchement, moi ce qui me plaît le plus, c'est de voir à quel point les gens sont curieux. Il y a un vrai intérêt pour les confs. qui sont toutes d'une très bonne qualité. Nous, on sponsorise les plus grands événements de la tech tout au long de l'année. Le Forum PHP fait partie des événements majeurs, il y a énormément, énormément de monde. Première participation en 2005, des liens assez, euh, assez forts, assez euh, constants avec le, la FUP. Euh, la FUP, c'est une association qui m'a aussi guidé dans ma découverte de PHP, puisque j'étais étudiant la première fois que je suis venu euh, assister au forum PHP. J'y suis revenu ensuite en tant que speaker, en tant que, que simple visiteur, simple participant. Je me souviens il y a quelques années qu'on se demandait ce qu'allait devenir PHP, est-ce que c'est un langage qui subissait un renouveau. Euh, et et c'est manifestement le cas. On peut voir que chaque année, le Forum PHP attire de plus en plus de monde. C'est une image professionnelle et structurée. Il y a des très belles entreprises qui sont présentes en tant que sponsors. Et ça, ça témoigne du fait que la communauté est vivante et qu'elle évolue. On apprend toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et après, je m'enrichis beaucoup des échanges que je vais avoir avec les gens. Quand ils me posent des questions ou quand je vais les voir deux jours comme ça, avec tout ce qu'il y a à faire à 20, moi je dirais chapeau aux organisateurs.